C'est un quoi Qu'est-ce qu'on fait ça oh. C'est plus dur que la plongée, je crois. Je crois que ça. J'ai vraiment ce film comme si on y Vraiment. J'espère, j'espère. D'abord, je... en fait, ça va être n'importe quoi ce que je vais dire, je pense. Ouais, comme tu le sens. Pff, comme je le sens. Euh, J'y pardon pour toutes les critiques que j'ai pu faire ce dernier mois sur le montage, parce que forcément, moi, je vois tout ce qu'on n'a pas mis dans le film, tout ce qui existe dans les rushs. Toutes les anecdotes drôles ou pas drôles, toutes les autres images de ces quand il est de dos, de gauche, à droite, de face, de dessous, dessus. Moi j'aurais voulu faire 5 heures de film, hein. et on n'a pas le droit à la télé. Euh, donc euh, il est super ce film! Hein. <rires> <rires> Je pense que toute ouais, est, est d'accord. Après, je ne voudrais pas en faire des tonnes, mais ça serait cool il n'y a pas toute l'équipe, puisqu'on était plus d'une vingtaine en... de une vingtaine qui sont venus de France et de Suisse, d'ailleurs. Mais il y a aussi tous les Sud-Africains, donc tout le monde n'est pas là. Mais euh, ça pourrait être sympa que... Alors, on qu va les appeler, soit... hein, un par un. Bon, je vais ça demander, ça, bien, ça bien va sûr, euh, comme ça, tout d'abord à Gilles Kivali, le réalisateur, de venir nous rejoindre. Je vous remercie avec euh, Thibault Rémi, le Président. Notre Président, c'est Flora Hollande, que vous avez vu jusqu'à la fin. David Yaman, Manuel Neufel. Olivier Chal, le Président. Alexis Bardet-Pouvé, généreux, génération. Pascal Courtin, le concepteur, vous l'avez vu, de cette fameuse caméra que nous avons appelée la caméra. Giraffe. comme à la vous, comme avec Plateau, ils sont tous là représentés de cette magnifique aventure. Alors, je dirais aventure humaine au départ, partie d'une passion que tu as été obligé de partager pour t'entourer de tous ces gens. Alors, moi, bah, je dirais c'est une aventure humaine, mais c'est aussi technologique. C'est psychologique, c'est de l'émotion. Alors comment est venu ce projet tout de même fou ah, je, je, euh, je sais bien qu'on avait préparé plein de questions. Oui, de oui, j en fait en général, <rire> on est mais... plus dans l'émotion spontanée. Non, c'est venu de ça, ça revient de très très loin, de, de très longtemps. Des... Je crois que c'était même avant l'université. Des, des, voilà, des livres de zoologie. Euh... Moi, ma première passion, c'est d'aller voir sous l'eau ce qui se passe et d'aller débusquer des bestioles, voilà. Et forcément, le sélaquente, on, quand on nous l'apprend, à l'école, au lycée ou à l'université après... Euh, en tout cas, à l'époque où moi j'étais à l'université, euh, la perspective de plongée, c'était vraiment juste une sorte de fantasme, même pas de, de petit délire, c'était improbable, on ne savait pas le localiser les seuls endroits où mon potentiel était à des profondeurs totalement inaccessibles, au-delà de 300 mètres, et les techniques de plongée autonome n'existaient pas vraiment. Donc euh, voilà, c'était juste un délire, et, et on, voilà, on a eu à, à cœur de, de, de plongée. Je pense que quand on a ça chevillé au corps, euh, moi je voulais être cosmonaute hein, à départ, mais cosmonaute euh, comme dans la science-fiction, pas bah, elle est vraie. ceux qui vont voir des extraterrestres. Et j'ai très vite compris que ça n'existait pas. Qu'on n'allait pas très loin quand on allait dans l'espace en fait. Et, et la seule façon d'assouvir cette classe, c'était vraiment d'aller sous l'eau. Il y a des extraterrestres à aller voir. Et en plus, on a la même tenue que les cosmonautes. Donc, euh, on s'y croit. Et, euh... Alors, cette et de se dire, bon voilà, maintenant il me faut travailler avec le monde. Ouais, c'est le paradoxe de la voilà. plongée profonde. Euh, au, au fond, on se sent seul, profondément seul. Et en même temps, euh, une, des plongées profondes, ça ne peut pas se faire tout seul. Et encore moins une expédition comme ça, avec autant d'ambition. C'est vraiment des plongées engagées, ça veut dire ouais. tous les risques. Et encore prêts. une fois, le, ce qu'il fallait surtout, c'est une complémentarité. Je ne dis pas que mes copains ne sont pas compétents. Hein, voilà. Mais ce qu'il fallait surtout, c'est qu'on s'entende. Et, euh, et le projet, il est né avant tout de, de rencontre avec euh, des gars qui sont devenus des amis. D'ailleurs, il en manque, hein, il y a des frères gentils de Suisse qui ne sont pas là, qui, qui, qui ont été dans l'eau. Hein. Yannick a fait toutes les images les vidéos. Ben, voilà. et vidéos. Euh, donc voilà, c oui, bien sûr, c est, c est une, et, et, il fallait vraiment ça, il fallait vraiment qu'on s'entende bien, parce que c'était quand même, euh, je ne dirais pas que c'est un peu euh, qu'on qu est, qu est maso, mais c'est très anxiogène quand même. La plongée elle-même, elle je vous jure qu'elle est sublime, que c'est vraiment du plaisir quand on est au fond dans le canyon, c'est magnifique. Mais, mais ça, c'est tout petit. Voilà, c'est tout petit, c'est des minutes. Alors c'est des minutes d'éternité. Toute ma vie, elles seront... Voilà, je vais... Mais, mais voilà, il y a avant il y a après, c'est très long, et c'est là qu'il faut tout le monde et qu'on s'entende très bien, qu'on qu fasse des choses très sérieusement et surtout, surtout sans jamais, en tout cas en essayant de jamais se prendre au sérieux. Mais voilà. c'est très bien et on voit le résultat. Voilà. Alors, si c'est peut-être bien, justement, euh, peut de laisser aussi la parole, de euh, notre réalisateur, donc, Gilles, peut-être aussi de dire, euh, finalement, cette passion commune et qu'est-ce qui vous a amené, finalement et... Comment il vous a amené à vivre en fait cette aventure avec lui Ça fait juste 10 ans que je le suis, on a commencé sur Ochoaïa ensemble, on a, été, on a mis la tête sous la glace, on a même commencé dans des atolls. Voilà, on a fait un peu le tour du monde avec Laurent et ça fait longtemps que ce projet nous trotte dans, enfin, dans la tête, et puis il m'a filé le virus. Et puis voilà, Donc on a, on a œuvré pour, pour ce film qui fait 90 minutes, qui sera diffusé sur Arte. C'est une mission, effectivement, pour des plongeurs, mais n'oublions pas qu'il y a l'aspect scientifique. Il y a toute une équipe de scientifiques du muséum. Il faut, il faut juste euh, leur rendre hommage, parce qu'ils euh, ont super bien joué le jeu, même vis-à-vis -vis de la caméra. Ce n'est pas simple pour eux. Donc il y a plein d'équipes. Les équipes sous l'eau, les équipes au-dessus de l'eau. Je voudrais rendre hommage à tous ceux qui sont restés sur Zodiac, aussi. Euh, on a passé des dizaines d'heures sur Zodiac à les attendre et euh, à essayer de, de, de, de, de témoigner de leur... Euh, leur plongée magnifique. Alors, ils arrivaient sur Zodiac, mais ça faisait déjà quatre heures qu'ils avaient eu poisson. Donc, ils avaient passé l'émotion, et donc, moi, avec ma caméra, je tournais, et peu de choses émergeaient. Donc, euh, voilà, mais j'avais l'intention d'y aller tous les jours, parce que je savais qu'à un moment donné, ça allait se déclencher. C'est toute la difficulté de ces films-là, ça reste des documentaires. Il n'y a pas de fiction. Il y a quelques beaux mouvements, certes, mais il n'y a pas de fiction. Le film, il s'est déroulé... L'histoire s'est déroulée comme ça s'est déroulé dans le film. C'est pas c'est-à-dire vous êtes vraiment sur l'instantané. On est sur l'instantané. Le scénario, c'est pas un scénario, c'est un synopsis qu'on a. C'est des intentions, c'est tout. C'est très difficile d'écrire les séquences à l'avance. Donc, euh, voilà. Et une dernière petite précision, le film que vous venez de voir, mes petits camarades là, ils le découvrent en même temps que vous. Il est tout chaud du banc de montage. D'ailleurs, je vous prie de m'excuser, il, il y a des petits défauts dans la bande, dans, dans le son, et j'aurais à cœur euh, la semaine prochaine de les corriger je passe euh, une semaine en mixage voilà c'était juste une petite euh... il faut mettre des sous-titres en anglais pour malheureusement aussi euh... <rires> voilà donc c'est un bonheur on ne pensera pas avant mais c'est donc euh, pour eux je pense que enfin ça me fait plaisir de les voir, c'est d'autant plus d'émotion pour moi parce que je savais absolument pas quelles allaient être leurs réactions à tous et de le faire ici au milieu de vous tous euh, public euh, voilà averti quand même euh, votre premier regard et leur premier regard, il est d'autant plus fort pour moi et pour Laurent, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'émotions. On ne sait pas. Franchement, euh, même Laurent, il n'a pas, il, il pas vu étalonner et mixer en même temps. Là, il y a un prémixage mixage et des il ne l'a pas vu. Effectivement, j'ai subi toutes les critiques parce que je lui ai envoyé des bribes, je suis un peu long tête mais je lui ai envoyé des bribes de, de, de maquettes et il me disait « ça va pas, ça va pas, ça va pas », mais il ne l'a jamais vu réellement. Donc c'est pour ça que je crois qu'il y a eu autant d'émotions sincères. De sa part, et, et puis voilà, je vais passer le micro aux autres. Alors, alors peut-être l'un de l'équipe, un des plus par exemple. Les questions, même jusqu'à trouver une solution pour, pour passer le, les paliers plus facilement. Car c'est. Ça peut paraître accessoire, mais quand on est au fond, c'est vrai qu'on compte les minutes qui va arriver après et comment réussir à les passer le, le plus facilement. Et d'avoir ces cette ça nous aider sous l'eau à, à aller au plus, au plus loin. Après voilà, donc ça c'est pour l'aspect technique, après, euh, après merci à Laurent déjà de nous accompagner en, en permanence, de nous, de nous transmettre cette, cette passion au quotidien et puis merci à Gilles d'avoir su la montrer et effectivement c'était une grande joie de la, de la découvrir là en direct et d'avoir pu revivre cette, cette mission telle qu'on l'a qu vécu et c'était peut-être ça la, le plus difficile, de, de réussir à être, à être sincère avec tout ce qui s'est passé comme dans un vrai documentaire, sans rentrer dans un scénario préjoué, où on ressent vraiment tel que la mission s'est déroulée. Voilà. Merci à vous. -même. Parfait. Alors, je vais parler de la technologie. Euh, J'aimerais Vous un court parce que là aussi, on arrive même dans ces cas-là, eh à innover, à inventer. C'est vous le concepteur donc, de cette fameuse machine. Hein, bah, vous parlez du concepteur de la girafe. On peut nous en parler un petit peu Parce que là, c'est quand même une idée un peu folle. Et puis de voir Laurent qui, euh, en voyant arriver, entre guillemets, le prototype, avant qu'il soit même testé, de dire, ben non, il me faudrait maintenant imaginer un bras articulé parce qu'il faut qu'il aille aussi sur un plan latéral. Tout ça, ça vient instinctivement au fur et à mesure que l'on découvre et qu'on avance dans cette aventure, surtout sur un plan technique. Tout à fait. Moi, j'aimerais déjà remercier Laurent de nous avoir approché pour, pour ce projet qui n'est pas du tout commun, de mettre deux caméras de vitesse à 2 mètres d'écart, à 120 mètres de fond, il faut, faut y aller. J'aimerais féliciter toute l'équipe de plongeurs euh, en voyant notre film. Je me suis vraiment dit que j'avais fait la partie la plus facile. Moi, j'étais derrière mon ordinateur, dans mon petit atelier, avec mon petit tournevis. Et euh, quand j'ai plongé avec la caméra girafe pour tester l'entanchéité, je me suis vraiment demandé comment vous alliez faire pour amener ça à 120 mètres de fond. Alors, bravo. Bravo. bravo. Alors, on peut parce que c'est vrai que c'est une classe qui La pression est importante. Et comment va réagir le matériel à cette profondeur Non, ça, c'était pas vraiment un souci. C'est pas humain quand même, c'est une girafe, mais c'est quand même de l'aluminium. Je ne pas plutôt bien apprécier. Quelqu'un d'autre qui pourrait s'exprimer Allez, qui prend le micro Manu, allez Manu, je passe mon micro je pense que j'étais le dernier à appelé, je me suis occupé du blog, j'étais un peu le, le témoin de l'expédition, tous les jours je faisais une vidéo, Une fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Donc voilà, bah, je peux vous dire qu'en tout cas, par rapport au film, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est une transcription parfaite. Et puis sinon, bah, euh, pour moi, du moins qui restait à terre tous les jours, bah, c'est quand même inquiétant. Tous les matins, ils font une bascule, ils partent à, à plus de 100 mètres de fond, et ils... Ouais, c'est très longtemps. Et on a des inquiétudes, forcément, on attend, on attend quand cette tablette sort de l'eau, il y a un texto qui part du bateau, on, on a des... comment Et du coup, il, et moi, du coup il mange, parce que ça doit donner un petit peu de pression. ouais et, et donc on a ces inquiétudes, et le jour où... Bon, pour la petite histoire, j'ai pris 8 kilos en Afrique du Sud. Je pense que maintenant c'est qui, on ne mettra plus avec ça. Voilà, ça, va être... ça ne se voit plus que vous les avez perdus depuis. Il m'en reste encore quelques-uns. Ça fait du lest. Donc, bah, pour finir, ouais, mais... le jour où ça s'est fini, moi j'étais aussi très content. Il n'y a... a pas eu de soucis, mais, mais sur une expédition comme ça, c'est quand même... Euh... Ouais, bah, c'est pas les vacances, et... on est inquiet. Bon oh bah oui, qu'il faut. Juste par rapport à le travail qu'a fait Manu, ça peut vous intéresser. Euh, Peut-être pas tout le monde. On a essayé de faire vivre l'expédition au jour le jour. Donc il y, y a un site, il y a un, un blog avec une vidéo quotidienne pendant les 40 jours de l'expédition. Donc voilà, c'est très facile à trouver, euh, expédition Gombessa, c'est la, enfin, la camp de projet Gombessa, enfin, c'est facile à trouver. Et voilà, si vous voulez euh, revivre certaines anecdotes, certains moments, d'autant que ce ne sont pas des images tirées du film, c'est les images que faisait Manu au quotidien, bon, on lui donnait quelques images sous-marines de temps en temps. Et enfin, voilà, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, des coulisses ou d'autres anecdotes, il y a ce site, et bon, je sais que ça a été apprécié et que c'est rigolo au long, voilà. Merci on a encore un petit peu de temps. Alors, je ne sais pas, mais moi j'imagine là dans le public, vivre ça Est-ce que peut-être il euh, y a des interrogations Peut-être que quelqu'un a envie de poser une question. Est-ce qu'il est qu y aurait une question Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question Levez la main si vous voulez poser une question. Soyez pas timide. Soyez pas timide. Au début du film, on essaie de passer vite sur l'histoire. Alors, le premier a été découvert en 1938, voilà, en 1938, dans un filet de, de pêcheurs en Afrique du Sud. À cette époque-là, d'ailleurs, donc la description a pris un an, en 1939, il y a eu une, une description officielle qui est tombée et qui a, euh, qui, a, qui a été beaucoup contestée. Enfin, on avait des soupçons, on disait « c'est pas possible, c'est une imposture, c'est un canular taxidermiste, c'est pas vrai ». Parce que, véritablement, c'est comme si, à cette époque-là, on avait dit on, « on a on on vient de, de capturer un dinosaure dans la forêt, ça a fait le même choc dans la communauté scientifique. Et le chercheur qui a fait cette description a, a, a souffert de ça, et donc s'est entêté toute sa vie pour prouver qu'il avait raison. Il, il, a, il va mettre 14 ans pour trouver le second, donc le second arrive qu'en 1952 seulement, au Comores, bon entre temps il y a la guerre, tout ça, c'est peut-être pour ça que ça traîne, mais... Et à partir de 52, là, on, on sait vraiment qu'ils existent parce qu'on trouve ce deuxième, c'est la cante Et là, les Comoriens, eux, apprennent au monde occidental que c'est la Ben oui, ils le connaissent. C'est un, un poisson un peu mystique, un peu, un peu, un peu sacralisé, euh, qui, qui, qui capture de temps en temps après une tempête tous les deux ans. Il y en a toujours un qui arrive. Ils l'appellent bombessa. Bon, voilà. Et là, du coup, là, ça devient une frénésie. Quoi. Les chercheurs du monde entier veulent des la pour répondre à toutes les questions de ils vont tout comprendre de, de, de. Voilà, le chénon manquant, enfin bref. Et donc là, c'est une petite catastrophe parce qu'il va y avoir des centaines de sélacantes, enfin une bonne centaine de sélacantes qui vont être pêchés au combat au risque de faire disparaître une espèce qui a traversé la nuit des temps. Aujourd'hui, maintenant, elle est un peu plus protégée. Et, voilà. Et puis, à partir de là, le sélacante, il devient célèbre. Ça devient un cadeau de chef d'État à chef d'État. Euh, Cadeau officiel pour des muséums, enfin, ça devient un, un, un animal connu. Et on en trouve, euh, on commence à s'apercevoir qu'en fait, il y en a ailleurs. Il euh, y en a un qui a été euh, pris dans un filet à Madagascar, un autre en Tanzanie, un autre au Mozambique, et puis régulièrement comme ça, il ne se passe pas deux ans sans qu'on n'en trouve pas un. Et voilà, en, en, en 98 on s'aperçoit qu'il y a aussi un célacant en Indonésie, de l'autre côté. Du, voilà. Donc, il y en a plus qu'on ne croit. Le, ce qui est fascinant c'est qu'ils ont traversé 65 millions d'années sans laisser aucune trace fossile et, et, et voilà. mais pour autant on a que des animaux morts de, de 38 jusqu'à 1985 où là on a les premières images faites avec un sous-marin c'est la cante vivant à travers un igloo. il y a eu un, un, un très très beau reportage il y a un assez grand nombre d'années, mais au moins, au moins 15 ans sur, sur Talassa, qui était très très beau, où il y avait une interview de Lati, Marjorie Latimer, là, là, cette conservatrice qui est allée chercher ce premier sélacant dans le filet de, du pêcheur. Euh, et, euh, voilà, et donc, 85, c'est les premières images euh, du sélacant vivant. Et il faut attendre quand même 2000 pour que Peter Tim euh, au cours d'une plongée un, un peu par hasard, puisqu'il avait en quelque sorte renoncé à chercher les sélacanthes euh, après... Des, des expéditions infructueuses, tombent sur un sélacanth en Afrique du Sud. À ce moment-là, les sélacanthes en Afrique du Sud, euh, euh, le, le dernier qu'on a trouvé en Afrique du Sud, c'est en 1938. Après, tout se passe au Comores, ou plus au Nord, et en 2000, ça réapparaît. À ce moment-là, Mandela prend la parole, fait un grand discours officiel en disant que désormais l'Afrique la, euh, du Sud a euh, à la fois le plus vieux et le plus gros animal terrestre... Euh, le, le crocodile et l'éléphant et le plus gros et le plus vieux animal sous-marin la baleine bleue et euh, le célacanthe voilà. et, et ils créent un parc euh, ils étendent un parc qui au éditoral au, euh, au parc, un parc marin ça prend une dimension énorme voilà. et moi en 2000 j'ai appris ça et puis il a fallu 10 ans pour qu'on se décide à aller plonger voilà, vous avez la passion ça oui. oui. n'importe la passion Applaudissements puis, on, on va vous apprécier puis à nouveau Juste une minute que ce film a été vu sur Arte euh, avril ou mai 2014. C'est ça Exactement. Voilà, donc vous pourrez revivre cette émotion. En tous les cas, merci, merci beaucoup à vous et tous. Qui est en <rire> et puis vous pourrez aller le voir. Ça, ça. Vous pourrez aller le voir sur son stand si vous voulez discuter avec lui et toute son équipe. Je vous remercie beaucoup, vous savez que ça va continuer. Par contre, on vous demandera juste une chose, les gens qui veulent sortir, s'il vous plaît, on vous demandera de sortir de ce côté de la salle. Merci beaucoup et on continue avec les projections. Merci beaucoup. Merci beaucoup.